Elle avait les yeux clairs et la robe en velours À côté de sa mère et la famille autour Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour La photo n'est pas bonne mais on le peut y voir Le bonheur en personne et la douceur dans soi Elle aimait la musique sur tout Schumann et puis Mozart comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dort en rêvant. À quoi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas, elle apprenait les livres, elle apprenait les lois, elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Uteana et surtout Jérémie, et ils se marieraient peut-être un jour à Varsovie.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 Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans Sa vie c'était douceur, rêve et nuage blanc Mais d'autres gens avaient décidé autrement Elle avait les yeux clairs et elle avait ton âge C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi, ici et maintenant